Grâce au fouet et sa forme caractéristique de papillon, vous pouvez fouetter aussi bien la crème que monter les blancs en neige. Il vous suffit de programmer une vitesse modérée, comprise entre 2 et 4. C'est non seulement facile, mais également pratique. Et tout cela dans un seul bol. Votre crème chantilly est parfaite au Thermomix. Fouettez